nous sommes donc le 115 mars sur la place de la république ensoleillée et une chaleureuse place de la république puisqu'il y a beaucoup de monde il euh, y a des skateurs, il y a des manifestants il y a plusieurs âgés par-ci par-là, il y a quelques petits cercles euh, assis autour euh, euh, autour de pancartes en carton sur lequel est marqué travail sur lequel est marqué il euh, euh, euh, euh, y avait quoi Il y avait. Euh, le, la reconnaissance du Kurdistan. Il euh, y a une assemblée populaire, une petite assemblée populaire d'une petite vingtaine, trentaine de personnes. Et donc euh, aujourd'hui, grande manif, énorme manif, fantastique manif. Un truc mais totalement renversant. Ça ressemblait à mon manège d'enfance. C'est vrai qu'il y avait des gens qui tournaient en rond autour d'une grande flaque d'eau. Voilà, comme des petits canards. Bon. Euh, tout ça pour dire que euh, voilà, aujourd'hui, il y a eu cette proposition là et puis il y a eu quelques petites autres propositions à travers euh, autour de la manifestation, puisqu'il y a eu euh, au moins trois ou quatre manifs sauvages qui se sont organisés, donc il y a Gare de Lyon, il y a Pose du Travail, je crois qu'il y en a une en ce moment mais je ne sais pas où ils sont allés. Euh, voilà, il y, a, il y a quand même, on ne s'est pas contenté de la proposition de, Man, de Manuel Valls et de Cazeneuve de rester euh, entre quatre grilles comme dans un zoo. Mais plutôt, on a, il y a un certain nombre de gens qui ont essayé de pousser les, les choses euh, et de bloquer un peu le trafic euh, à travers à travers Paris et dans certains lieux de, de la région parisienne. et de voilà. Donc, euh, notre petit JT... Donc ce que, je vous disais, ce, que, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction et que vous n'avez peut-être pas entendu C'est que ce soir on va avoir deux invités euh, Un invité euh, qui s'appelle Rémi et qui est le président de l'association de skateboard euh, Qui a installé une rampe sur la place de la République Et donc on discutera un peu avec lui de, de, de, ce, de cette initiative on rencontrera, on rencontrera aussi François et euh, Pierre qui sont euh, en fait euh, des galeristes debout, puisqu'ils organisent des petites galeries euh, sur la place de la République et dans un autre lieu, euh, avec des, un art très simple et, et tout à la fois euh, plein de sens. Et puis ensuite, bah, je pense que qu'on se quittera. Euh, tous ces interviews seront entrecoupées par des petits spots du syndicat des avocats de France, euh, qui nous a autorisé à diffuser euh, des sujets, euh, euh, les petits clips qu'ils font euh, tous les jours, de manière quotidienne, euh, sur euh, la loi travail. Donc un peu, euh, voilà, les contraintes, et pour qu'on en sache un peu plus, et pour qu'on comprenne un peu plus euh, contre quoi euh, on lutte, et contre quoi une grande ma une majorité de Français lutte. Donc, euh, ben commençons. D'abord, mon appel euh, habituel. Euh, si, euh, du coup, vous m'entendez cette fois-ci, vous allez entendre mon appel au secours. Vous avez, on a toujours besoin d'aide. Euh, de mains, de bras, euh, de matériel éventuellement, euh, de conseils, de news, à tvdebout.gmail.com euh, Je remercie aussi la contribution de BASTA qui nous aide à, à, à chercher, à fouiner sur le web pour trouver des informations. Voilà. Euh, N'oubliez pas de vous informer ailleurs. Donc, il y a les, la gazette debout, il y a les streamers debout, il y a le compte Twitter, le compte Facebook euh, de Nuit debout, évidemment. Il y a, euh, vous allez trouver aussi euh, euh, le Mumble euh, de Nuit debout qui est un site de un serveur audio sur lequel les gens peuvent euh, se bah, bah, bah, se rencontrer et parler hein. donc c'est assez simple en fait euh, l'adresse du serveur c'est mumble.nudebout.fr et il y l'application existe sur toutes les plateformes hein, que ce soit euh, euh, Windows Linux Android euh, iPhone etc donc vous pouvez euh, euh, facilement vous connecter à ces serveurs audio et discuter euh, de tout euh, de tous les sujets toutes les villes euh, peuvent ont leur place évidemment donc voilà n'hésitez pas et euh, voilà, prenez, prenez votre place dans cette grande conversation qui est nuit debout Et qui cette fois-ci va s'abstenir de, de suivre les euh, limites euh, du territoire et de la géographie euh, Ben bah, écoutez, on va commencer à faire notre petit tirage au sort habituel euh, Mademoiselle Non, j'ai pas de pince, mais est-ce que tu veux bien me donner un chiffre entre 1 et 12 Voilà, 10, parfait Casserole debout, ça tombe bien, c'est une vidéo et euh, très, non, c'est très bien, ça va, ça va très bien se passer. Donc c'est Agathe qui est à la, à la réalisation, qui va vous, vous passer un petit sujet euh, qui correspondra donc euh, euh, à l'épisode qui a eu lieu vendredi dernier euh, de Casserole debout à travers la France. À tout de suite. Les opposants à la loi de travail ont plein d'imagination, après nuit debout ils lancent casserole debout, c'est ce soir, euh, c'est votre discret du jour, enfin un discret, c'est pas le mot d'ailleurs, <rire> il va y avoir pas mal de monde avec une casserole à la main ce soir, hein. 500 rassemblements sont prévus partout en France, le gouvernement est allé trop loin, surtout après ces menaces d'interdire les manifestations, les citoyens ne veulent plus se faire voler leur voix. La République s'organise la mine de rien. Les opposants à la loi travail ont plein d'imagination. Après Nuit Debout, ils lancent « casserole debout. C'est ce soir. Euh, c'est votre indiscret du jour. Enfin indiscret, discret c'est pas le mot d'ailleurs. Hein. <rire> Il va y avoir pas mal de monde avec une casserole à la main ce soir. Hein. 500 rassemblements sont prévus partout en France. Le gouvernement est allé trop loin, surtout après ces menaces. Bon, en fait, c'était une blague. On voulait vous en remettre une deuxième couche. Tellement euh, c'était agréable d'entendre cette, euh, cette vidéo... Euh cette vidéo de, de casserole debout tellement c'était assourdissant mais j'espère que les maires euh, les ont bien entendu et j'espère que beaucoup de villes et de villages ou de lieux en France ont envie de euh, renouveler cette expérience parce que je crois que c'était une, vraiment une très très belle réussite est-ce que vous avez un autre chiffre entre 1 et 12 8 parfait alors saviez-vous que Alliance euh, avait souhaité euh, ne pas euh, ne, qui est un report du défilé, parce qu'ils pensait que le défilé allait être beaucoup trop violent. Donc, comme vous avez pu constater ce soir, enfin cet après-midi, ça a été plutôt très calme. J'ai entendu parler de, euh, euh, je crois, 75 blessés parmi les policiers et euh, un blessé parmi les manifestants. Non, non, non, je plaisante, en fait, non. Non, par contre, il y a eu euh, 85 arrestations. Ça, c'est le monde qui, euh, qui parlait de ça. Donc, euh, voilà, apparemment, euh, il suffisait d'avoir euh, des lunettes de, de natation pour être emprisonné. Il suffisait d'avoir euh, des genouillères pour être emprisonné, euh, par interpellé, en tout cas, euh, emmené au poste. Les citoyens ne veulent plus se faire voler leur voix. Et Donc, voilà, kéfier, le truc hyper dangereux, quoi, le projectile. Voilà, c'est... Alors, le kéfier en plus, c'est un, un objet, pour le coup, politique, mais vraiment pas dangereux. Euh, Qu'est-ce qu'il fallait d'autre encore il y avait des montagnes de kéfiers à l'entrée de... À de ouais. Donc en gros, l'idée c'était en fait d'empêcher les écharpes. Parce que les écharpes euh, servent à se protéger du gaz lacrymogène. Et, euh, et en fait, on met le, donc on met le kéfier, l'écharpe, et puis on met un petit tronc dessus. Et ça permet de pas trop souffrir des gaz lacrymogènes. Et donc c'était très clairement ça que les policiers souhaitaient éviter aujourd'hui. C'est que les gens euh, se protègent des gaz lacrymogènes. Parce que c'est ça qui les embête finalement, c'est qu'on arrive à les affronter et à les confronter. Voilà. Donc ça c'était euh, l'essentiel de la bataille de l'après-midi, euh, c'est-à-dire euh, ne se confronter euh, à, à l'État euh, sans euh, s'y sans confronter. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de manifs sauvages qui ont été euh, organisés aujourd'hui. J'ai fait un, une grosse euh, ellipse par rapport à, à la déclaration de l'Alliance, mais on va continuer. Donc est-ce que vous avez un autre chiffre, donc sauf le 8, sauf le 10 le 2. Alors alors cette information là, il va falloir que vous alliez fouiller un peu parce que j'ai pas eu le temps de faire mes en mon enquête dessus. Euh, en fait, les départements refusent la centralisation du RSA. Je ne sais pas si vous aviez entendu euh, ce problème là. Il euh, y a un certain nombre de, de départements qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir payer le RSA. Euh, mais euh, l'Assemblée des départements ont voté et à la majorité. Euh, euh, <rire> tout va bien. Et à la majorité, ils ont voté que, ils ont voté que ce soit pas l'État qui récupère le, le RSA. Euh, conséquence, certains départements qui n'ont pas forcément les moyens de payer le RSA vont se retrouver euh, endettés, et d'autres départements qui eux se portent bien, euh, bah, eux, euh, voilà, ils n'ont pas de problème de RSA. Donc euh, les autres, ils peuvent aller euh, se faire voir, et donc les gens qui profitent. Enfin, en tout cas, qui ont besoin du RSA pour vivre, ben, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Donc, euh, c'est un des problèmes quand même de la démocratie majoritaire. Et euh, qui fait que on, voilà, il y a un certain nombre de gens qui vont se retrouver en, en, en grosse panique par rapport à ça. On continue En marche pour la démocratie. Alors ça c'est une nouvelle vidéo qu'on qu va vous passer. Donc hier ils étaient à, entre Aureil et Saint-Rémy-de-Provence. Ils sont partis il y a quelques jours, il y a à peine une semaine ou un peu moins d'une semaine de Marseille pour rejoindre Paris. Et donc c'est une grande marche euh, contre la loi travail et pour la démocratie. Euh, voici le petit sujet vidéo qu'ils ont tourné euh, à Marseille pour expliquer un peu euh, leur démarche. Donc euh, ce que je disais c'est que vous allez pouvoir retrouver sur la page facebook euh, tout plein, tout un tas d'informations euh, sur leur euh, sur leur balade enfin sur leur balade sur leur marche donc de marseille à Paris. Je crois qu'ils sont pas très loin de l'Avignon pour l'instant. Euh, donc la page facebook s'appelle en marche pour la démocratie et donc continuer à, à suivre euh, à suivre leur aventure, à les encourager et peut-être même à les rejoindre' euh, si leur si le cœur vous en dit. Euh, un chiffre suivant, ah, oui, 13, on m'avait proposé 13. Donc, euh, euh, 13, c'était euh, à Bordeaux. Il euh, mm, y a toujours une grève, ça fait 4 jours qu'il y a une grève sur euh, les éboueurs, enfin, sur le ramassage euh, des, des déchets de TBM. Et donc, euh, pardon euh, Je ne crois pas que ce soit le centre loterie, c'est vraiment euh, le ramassage des déchets. Et, euh, et, et donc, euh, en fait, ils ont, euh, voilà, et Les gens commencent à râler parce que, comme vous avez pu remarquer, il fait un peu plus chaud ces derniers jours sur, sur la France, en France et donc euh, bah, ça commence à puer. Donc euh, petite réussite là, euh, Bordeaux prend bien la relève de Paris euh, où euh, effectivement au centre de tri d'Ivry-sur-Seine, euh, les, les grévistes, enfin les bloqueurs se sont fait évacuer, mais les salariés eux ont entamé une grève. Qui qui a fait que ils ont, la, la chaudière n'était pas redémarrée. Donc, euh, il a fallu encore quelques jours avant de... Euh, euh, alors qu'en euh, fait, euh, euh, voilà, donc du coup, euh, la chaudière continue à... Pardon Pardon, qu'est-ce qui... Non, mais euh, qu'est-ce qui se passe Il y a des messages, c'est ça Il n'y a personne, il a pas beaucoup de gens sur notre Facebook, mais il n'y a pas de gens sur la page. Ah Ah oui, d'accord, ok, donc euh, les gens qui sont sur, euh, qui ont un ordinateur à côté de vous, faites un message sur Facebook comme quoi on est en train de faire un TV debout euh, euh, à peu près correct de le premier depuis 4 jours, voire 5, voilà, TV, Twitter, Facebook, informez le monde entier, euh, parce qu'on est en train de, tu vois, il y a notre annonceur euh, Coca-Cola qui demande à ce qu'on fasse beaucoup plus d'audience si euh, euh, on veut bien recevoir notre canette de Coca. Voilà, donc, euh, 13, c'était la, la news 13. Euh, news suivante 9. 9. Action Nuit Debout. Ah mais oui Action Nuit Debout. Mais bien sûr. Ah c'est. Un des plus beaux, une, une des actions les plus fantastiques et merveilleuses qui a eu lieu. Elle a été renouvelée aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pendant la manif euh, euh, du, 13, donc, du 23 juin, il y a euh, cette personne-là qui a renouvelé son happening devant les caméras. Donc euh, bah, la petite vidéo, vous allez la voir, c'est l'Euro 2016. C'est une petite vidéo de, 14 min, de 45 secondes où euh, une nuit de beautiste euh, a fait éruption devant les caméras euh, en plein fan zone. N'hésitez pas évidemment à faire la même chose, hein. c'est toujours euh, le carton rouge euh, sur la loi travail et à faire éruption devant les caméras, que ce soit à Lyon, à Marseille, Saint-Etienne, enfin dans les zones. n'hésitez pas voilà, à vous imposer devant les caméras et ne pas laisser le truc sur l'euro 2016 prendre le pas sur euh, sur, nos, sur nos vies en fait, hein, sur notre travail, parce qu'une fois que l'euro 2016 sera terminé, euh, par contre le travail lui continue et la manière dont on sera traité dans les emplois à cause de cette loi travail, ça, ça ne va pas s'arrêter. Donc, euh, c'est important qu'on lutte et qu'on rappelle aux gens euh, ce, pourquoi pourquoi on est là et pourquoi on lutte contre cette loi à travail et pourquoi on lutte pour une meilleure démocratie. Continuons les amis. Donc bon, en fait, la 2-3, c'était sur la manif et finalement autorisée. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, en fait j'ai repris ce que je n'avais pas fait, pu faire hier. Euh, donc vous avez vu la manifestation, ça a rassemblé entre 20 000 et 60 000 personnes selon les, euh, euh, selon les organisateurs et la police. Donc imaginez bien que c'est la police qui a dit que c'était 20 000 et les organisateurs qui étaient 60 000. Euh, donc voilà, ils ont fait le tour de la place, il y avait la CGT, Faux, pas mal de manifestants non encartés dans les syndicats. Euh, à savoir que dans plein de villes en France, il y avait aussi des manifestations, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Rennes, à Nantes... Euh, à Bordeaux voilà, il y a eu pas mal de manifestations à travers toute la France euh, c'était la dixième jour de lutte donc a priori il va y avoir une autre journée de manifestation le 28 juin prochain euh, c'est important d'être nombreux, c'est important d'être là euh, et puis à remarquer que dans d'autres villes aussi, il y a eu des manifestations sauvages, donc à Clermont Ferrand, il y a eu une manifestation sauvage, à Rennes, euh, il y a eu aussi des manifestations sauvages. Ça, c'est celle dont je suis au courant, mais j'en suis sûr que dans d'autres villes, il y a eu aussi des euh, mobilisations éclairs euh, pour euh, euh, voilà gêner un peu la, la, la circulation et, et vraiment euh, euh, manifester le, notre désaccord. C'est important de manifester, c'est une manière aussi de euh, rappeler ce que c'est que la démocratie, que quand on n'est pas d'accord, on le dit, et qu'il y a une majorité de gens qui sont encore contre cette loi travail. On continue euh, Donc c'est la grève au CHU de Caen qui continue encore. Donc euh, Caen qui est euh, qui est de, depuis déjà quelques jours en grève. Euh, voilà, donc euh, ça fait partie aussi des, du grand des grands mouvements de grève. Donc je dis bonjour à Juliette. Bonjour Juliette. On continue. Juliette, est-ce que tu as un chiffre à me donner entre 1 et 12, sauf le 12, sauf le 9, sauf le 7, sauf le 8 L'année dernière. Alors, euh, donc... Euh, le 5, c'était donc le, la grève euh, à Bordeaux. Euh, donc il y avait les transports, il y avait les ouvriers. Donc il y avait aussi les transports qui étaient en, qui étaient en grève. Donc le motif, donc c'était euh, un nouveau euh, front social dans les services publics de l'agglomération euh, pour euh, perturber encore un peu plus les transports en commun. Euh, donc c'était 44 de grévistes parmi les chauffeurs et les conducteurs. Donc ça, c'était le 21 juin. On continue. Le 1 euh, au Mexique, il y a de grandes, une grande mobilisation en ce moment euh, contre euh, contre l'État qui essaye d aussi d'imposer euh, une réglementation euh, euh, assez de manière assez agressive. Donc il y a beaucoup de batailles et de, de luttes dans les rues. Euh, et donc il faisait un peu appel à, aux français euh, et à Nu Debout en particulier pour, euh, euh, pour euh, faire valoir et faire, euh, et faire exister leur cause euh, là-bas donc on a fait le 1 on a fait le 4 oui, donc ah oui. Alors, euh, le 4, c'est savoir se moquer de Hollande, parce que euh, figurez-vous qu'il y a plein, plein d'images euh, pour euh, se moquer ou pour euh, tourner en dérision son action. Euh, et il ne faut pas s'en priver. Euh, je crois que c'est un monsieur qui a beaucoup d'humour, et donc euh, il saura apprécier aussi euh, nos qualités euh, humoristiques et comiques euh, et se moquer donc euh, de son euh, comportement. Donc euh, voilà une des images, par exemple. Donc sa capacité, la capacité de ce gouvernement à nous, euh, à nous nuire et à nuire à son peuple. Il ne faut pas oublier que euh, si euh, François Hollande est élu euh, aujourd'hui, c'est parce qu'il euh, euh, y a eu DSK qui s'est fait attraper euh, euh, la main dans le caleçon, on va dire et que voilà, si ça aurait été DSK et donc lui il est arrivé un peu là par hasard et, euh, parce que bah, personne ne voulait de Sarkozy donc euh, c'est la démocratie telle qu'elle se pratique aujourd'hui, démocratie dont on voudrait probablement ne plus revoir euh, euh, les stigmates euh, dans nos sociétés. Donc voilà, on a fait le 4, on a fait le 5. Euh, le 6, donc ça c'est une grève dans les départ dans le département des Deux-Sèvres, euh, puisque la CGT la CFDT, pour une fois, alliés, euh, ont déposé une grève le 21 juin, euh, donc de 14h à 15h, pour dénoncer les, des réorganisations néfastes pour les usagers. Euh, donc euh, c'est Niort aussi qui était en grève. Donc les, ils ont prévu de s'assembler dans les salles de délibération et au siège du conseil départemental euh, pour un comité technique. Donc voilà, Donc dans tous les... en France. Euh, donc voilà, je crois que c'était bon. Ah oui, le 11 maintenant. Alors le 11, c'est le Front National. Alors figurez-vous. Euh, que euh, le Front National hésite entre être contre la loi travail euh, ou être euh, euh, pour la loi travail. Donc ils sont pour la loi travail dans la mesure où euh, c'est euh, une réaffirmation euh, capitaliste et euh, une réaffirmation du droit européen sur nos vies. Et ils sont quand même un peu pour parce que quand même il y a euh, des lois en faveur euh, des entrepreneurs euh, et que c'est plutôt euh, d'inspiration néolibérale. Donc Marine Le Pen d'un côté dit euh, « S'il vous plaît, euh, ne, mette, ne critiquez pas trop cette loi travail. Euh, non, s'il vous plaît. Arrêtez de euh, vouloir améliorer cette loi travail. Euh, donc elle transmet ce message-là à Gilbert Collard et à Marion Maréchal Le Pen. Euh, parce que eux voudraient des amendements qui rendraient encore un peu plus libéral la, cette loi là et, euh, et donc ça c'est pas tout à fait compatible avec le discours qui est que c'est à faute à l'Europe. Donc voilà, ils s'en mêlent un peu les pinceaux, mais bon, euh, l'essentiel c'est quand même de ratisser le plus large possible et de faire en sorte en sorte qu'il y ait un maximum d'électeurs qui soient pas contents, qui, veulent, qui votent pour elles, euh, qu'importe la raison pour laquelle ils sont pas contents, puisque l'essentiel c'est qu'ils votent pour elles. Voilà. Mais voilà, mais par contre ils seront pas contents et ça, c'est une donnée qui va rester longtemps parce que si votre pour elle, et elle est élu, vous verrez, ils verront que si on veut réformer le système démocratique tel qu'il est, le système représentatif tel qu'il est, c'est certainement pas Marine Le Pen qui va le changer, je pense plutôt que c'est plutôt elle qui va l'empirer. Euh, voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Probablement qu'il y a d'autres infos. Euh, moi, je vais vous dire que le JT, il n'y en aura pas d'autres euh, ces jours prochains. Alors, il y a un appel international pour l'occupation euh, de la place euh, de la République euh, qui a été lancé aujourd'hui. Euh, il y a... Pardon c'est disponible sur le site Nuit de bouc sur lequel vous allez avoir, aller voir voir des informations. Donc c'est un appel international. Donc il y a des gens d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, et d'Angleterre qui vont venir nous rejoindre pour occuper de manière permanente la place. Euh, je serais curieux de voir ça. Et euh, Je pense que ça sera enfin peut-être euh, le vrai début de notre printemps, de notre printemps euh, Nuit de Boutiste. Donc maintenant on va passer à donc à cette vidéo sur, euh, faite par les syndicats des avocats de France. Euh, c'est vraiment euh, plutôt généreux de leur part de faire euh, ces vidéos-là, qui sont assez claires euh, sur euh, les différents problèmes. Ils en font une nouvelle tous les jours. Ils en sont, je crois, à la neuvième aujourd'hui. Il y a une playlist, donc vous pouvez revoir toutes les vidéos qui ont, qui ont été faites précédemment. C'est vraiment plutôt bien foutu. Je vous encourage vraiment à aller euh, donc sur YouTube, euh, voir le site euh, des du syndicat d'avocats de France. Et donc, tout au long de la soirée, vous allez voir un certain nombre de leurs spots. Euh, voilà, donc une, euh, une vidéo du syndicat des avocats de France. A tout de suite you no.